Président, a président un gouvernement, ni ni gouvernement. ni en de force d'armée et de sécurité, où il y a nous un peu de Président, nous avons nous Excellence, votre nom, nous remercions aussi les partenaires du Mali, les ambassadeurs ici présents, les partenaires qui soutiennent le commissariat à la sécurité alimentaire. Et Excellence, on ne peut pas quitter ce pipi sans vous dire merci. Malgré l'embargo, les forces armées et les forces de constitutionnel ont porté en Malgré l'embargo, le salaire des fonctionnaires maliens ont continué. Malgré l'embargo, excellence Monsieur le Président, le gouvernement de la République du Mali, sans exception, a tenu bon, très bon. Les, chaque instant, quand le gouvernement décide de quelque chose, la semaine qui suit, le CNT se réunit pour voter la loi, pour prouver que le Mali va rester debout et fort. Excellence, sous votre leadership. Il est tout près, les jeunes du Mali, ceux qui ont passé pour être fonctionnaires de l'État, vous les avez encouragés à les donnant un ordinateur et, et pour les du courage pour le Mali. Excellence, vous faites une fierté, vous, le gouvernement, le CNT. Nous sommes très fiers de vous et la population de Nyoro, nous ou non Merci beaucoup. Merci, mon cher Dana Maïsat. Excellences, Monsieur le Président, nous voudrions donc inviter le maire de la commune urbaine de Nyoro pour son discours. Monsieur le maire. Voilà ça, ambi Nyoro, la commune urbaine de Nyoro, pour son on a un monsieur le maire. Quel est niveau l'excellence, monsieur le président de la transition, chef de l'État, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, monsieur le président du CNT, monsieur le ministre commissaire à la sécurité alimentaire, chers partenaires de la sécurité alimentaire nutritionnelle en Union européenne, monsieur les ambassadeurs, monsieur les gouverneurs des régions de Caï, Kita, Yoro. Monsieur les préfets des cercles de Djémma et de Yoro. Mesdames et Messieurs, les sous-préfets des cercles de Djemma et de Yoru. Monsieur les maires des communes de Djema et Yoro. Mesdames et Messieurs, les chefs de service déconcentrés de l'État. Mesdames et Messieurs les responsables des forces de, force de défense et de la sécurité, Mesdames et Messieurs les responsables des organisations de la société civile, messieurs les représentants des confessions religieuses, messieurs les représentants de la presse, mesdames et messieurs en vos qualités grades protocole français. C'est un réel plaisir et agréable de voir pour moi. Je prends la parole au nom des populations de la commune urbaine de au mien propre pour souhaiter la bienvenue à son Excellence, le colonel Assimi Kouta, présent l'appréciation de la ce et, et aux membres de la délégation qui vous accompagne dans la cité sahélienne, ville de lumière, connue par sa tradition légendaire datée des Le jour, 5 juillet 2022, restera une date à jamais gravée dans les annales de l'histoire de la ville de Lyon, voire celle de la région de Lyon, en ce sens il marque le premier déplacement du président de la tradition à l'intérieur du pays après la levée de l'embargo imposé à notre pays par la communauté économique des États de la ville de Excellences, Monsieur le Président, je ne suis pas soutenu de votre présence ce matin dans la ville, dans notre ville. Elle prouve à suffisance tout l'intérêt que vous portez à l'amélioration des conditions de vie et pour bien-être des populations du de Mali en général et de l'eau en particulier. Excellence, Monsieur le Président, cette distribution alimentaire gratuite de vie. Pour personnes vulnérables en phase 3 identifiées général et plus particulièrement pour les 11 572 bénéficiaires dans un ménage de 1950 dans la commune urbaine de Nyrou et s'ajouter à leur activités de l'État afin de soulager la souffrance des populations de notre commune. Son Excellence, Monsieur le Président, ce lancement se titule. Dans une période de crise que traverse notre pays, nous disons que les ennemis de la paix ne gagneront jamais sur le Mali, car le Mali restera toujours un et un. Excellence, Monsieur le Président, c'est l'occasion pour moi d'adresser mes sincères remerciements et notre gratitude au gouvernement et aux partenaires. Et aux partenaires pour les efforts consentis en faveur des populations de l'Europe en début de la conjoncture économique mondiale difficile. Excellence, Monsieur le Président, nous prions le plus puissant pour le retour rapide de la terre comprenée par les, les, les recommandations des Assises nationales de la Fondation du Mali afin, afin que d'autres activités qui nous tient à qu'elle puisse être réalisée tel que. Le renforcement du système d'addition d'eau potable à la ville de Yoro à travers la réalisation de trous supplémentaires et de micro barrages de retenue d'eau pour rehausser le niveau de la nappe phréatique. La réalisation des routes régionales Yoro-Sandari et nyoro yélémané l'aménagement des 10 kilomètres de voies urbaines dans la ville de Yoro. Excellence Monsieur le Président, je voudrais ici vous renouveler le soutien sans faille des populations de Yoro aux autorités de la transition dans la réalisation de vos nobles exemples. Mes sincères remerciements au président de la Fondation, chef de l'État, son Excellence Assimi Koueta et toute son équipe pour les engagements et leur volonté de répondre à notre maliba. Je vous remercie. On a dit que les se de Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Chef de l'État, à présent nous allons vous permettre de souffler avec les jeunes filles de Gedema. Elles représentent la diversité culturelle de cette région. Elles sont peuples, elles sont mortes, elles sont bambara et Elles sont sonnées. Donc, nous allons appeler les filles de Guetema pour leurs prestations. Voilà, c'est ça un... pour et vous à et pour la le et pour le gang. Il a fait un a bismillah.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 Some J'apprends mon peuple et je fais mon chemin. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Honorable Président du Conseil national de la Transition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre, commissaire à la sécurité alimentaire, Honorables invités, Mesdames et Messieurs, les partenaires techniques et financiers jouent un rôle fondamental. Dans l'atteinte de nos objectifs en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Au commissariat à la sécurité alimentaire, ils sont au cœur du dispositif et ils interviennent à tous les niveaux. À travers des dons, à travers des appuis multiformes, mais surtout à travers le financement des projets de résilience. Excellences, Monsieur le Président, les partenaires du commissariat se caractérisent par leur dynamisme. Leur constante, mais surtout leur pragmatisme. Ils sont là, la Chine, les États-Unis, le Japon, la Suisse, l'Union Européenne, le PAN, la FAO, j'en citerai. Je voudrais donc inviter l'ami du Mali, Son Excellence, M. Bartouvry, poli du groupe des partenaires de la sécurité alimentaire au Mali pour son discours. Je pense à Michel Salamalekou, Excellence, Monsieur le Président de la transition, chef de l'État. Honorable Président du Conseil National de Transition. Mesdames et Messieurs les Ministres, membres du gouvernement, Monsieur le Ministre, Commissaire à la Sécurité Alimentaire, cher Edouane, Messieurs les Gouverneurs des régions de Nioro, de CAI et de Monsieur Messieurs les... Madame les membres du corps préfectoral, Monsieur le Président de l'Assemblée régionale de Nioro, Caille et Nara, Chers collègues, ambassadeurs des états unis Ambassadeur de Chine, chef de coopération du Canada, merci de me permettre de prendre la parole en votre nom. Mesdames et Messieurs les élus des communes urbaines de Nioro, chers collègues, Monsieur le représentant du programme alimentaire mondial, qui, avec l'Union européenne, prend le lead du sous-groupe sécurité alimentaire au Mali, chers collègues, représentant ici le FAO. Mesdames, Messieurs les représentants des ONG nationales et internationales, Mesdames, Messieurs les autorités religieuses et coutumières de Nioro, Ekaï et, et Naha, Mesdames et Messieurs les médias, merci de nous accompagner. Je salue finalement aussi la population de Nioro. Mesdames, Messieurs, invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté. C'est un honneur et un privilège pour moi de prendre ici la parole au nom de l'ensemble des partenaires techniques et financiers du Mali en tant que collègue du groupe de dialogue, protection sociale, sécurité alimentaire et nutrition. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est un Mali qui est affecté par une crise complexe, multidimensionnelle. La sécurité est la cause de déplacement de la population mais aussi de la montée des prix des biens de consommation et de la montée des, de, des prix des denrées alimentaires. Ce sont là des enjeux essentiels. En conséquence, nous observons que la crise alimentaire et nutritionnelle malheureusement s'aggrave. Selon la dernière analyse du cadre harmonisé, 1,8 million de personnes seront en insécurité alimentaire aiguë pendant la période de soudure 2022 une période qu'on entame en ce moment et ces personnes ont besoin d'une assistance alimentaire d'urgence. Cela représente une augmentation de 41% des personnes en insécurité alimentaire par rapport à 2021. 2,8 millions de personnes ont en plus besoin d'un appui de leurs moyens d'existence pour accélérer leur élèvement précoce et renforcer leur résilience. Ce volet requiert une attention particulière de l'État et de ses partenaires que je représente ici pour briser le cycle vicieux de l'insécurité alimentaire. Mais je tiens aussi de mentionner ici des progrès sur le plan nutritionnel. D'énormes progrès ont été euh, faits avec des résultats probants pour le gouvernement et pour les partenaires que nous sommes pour la réduction de la malnutrition aiguë passant de 13,3% en 2014 à 10% en 2021. Pour ce qui est le retard de croissance des enfants de moins de 5 ans, la prévalence est passée de 28% en 2014 à 21% en 2021, ce qui est une réduction de 6% de cette malnutrition particulièrement endommageable pour les enfants. On ne peut que se féliciter de ces résultats, mais entendu, nos efforts communs doivent être poursuivis. Les partenaires techniques et financiers sont mobilisés aux côtés du commissariat à la sécurité alimentaire et contribuent au financement du Plan National de Réponse 2022. Une aide alimentaire de janvier à mai 2022 a été apportée à plus de 800 000 personnes, y compris... Presque 100 000 personnes déplacées internes. Cela représente 46% de la cible de 1,8 million de personnes. L'assistance à la soudure précoce a été faite essentiellement dans les régions de Ségou, Gao, Tombouctou et Mopti. Nous sommes à Nioro, donc parlons du Nioro, le Nioro du Sahel. Là, les opérations du plan national de réponse appuyés par le Programme Alimentaire Mondial, ont démarré depuis avril et ont déjà couvert plus de 25 000 bénéficiaires. Et d'ici juillet, presque 60 000 personnes seront aussi assistées. À titre national, comme contribution au Plan National de Réponse, de juin à septembre, le Programme Alimentaire Mondial et ses partenaires planifient de couvrir plus de 1,2 million de personnes et environ 270 000 personnes déplacées. En appui, et je le souligne, en appui aux efforts du au gouvernement et en étroite collaboration avec les structures techniques au niveau de toutes les régions du Mali. Cet appui représente près de 22 milliards de francs CFA et 6000 tonnes de vivres, de céréales légumineuses et de l'huile. Le soulagement des populations en difficulté alimentaire et la construction de la résilience ne peut se faire que dans un environnement où l'accès humanitaire est possible dans toutes les zones où les populations sont affectées. Nous saluons donc les efforts du gouvernement et des forces de sécurité pour la sécurisation des zones à défis sécuritaires. Nous espérons un excès sécurisé et libre de populations affectées dans toutes les régions du pays. Monsieur le Président, je tiens à réitérer au nom des partenaires techniques et financiers notre engagement et notre présence aux côtés des autorités maliennes pour répondre aux besoins des populations affectées par, les crises, par la crise. Permettez-moi aussi, Monsieur le Président, une courte phrase au nom de l'Union Européenne particulièrement pour féliciter vous, monsieur le Président, le gouvernement et tous les maliens d'avoir renoué ce dimanche dernier de bonnes relations avec les pays voisins du Mali et avec la CEDAO. La coopération internationale, tout comme l'engagement de tous les maliens, permettra, j'y crois profondément, d'arriver à la stabilisation du Mali un avenir prospère, particulièrement, particulièrement pour les jeunes maliens qui sont nombreux parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup. <rires> Merci, so Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Chef de l'État, Honorable Président du Conseil national de transition, Mesdames, Messieurs les ministres ici présents, Honorables oui. invités, Mesdames et Messieurs, Les analystes et les observateurs les plus pessimistes annonçait cette année une crise alimentaire effroyable pour notre pays. Cependant, les efforts déployés par le gouvernement et ses partenaires y t'empèrent et on l'espère. Monsieur le ministre Commissaire, de par votre ambition stratégique, vous avez et votre vision éclairée de la situation alimentaire de notre pays. Le dispositif national de sécurité alimentaire a déjà entrepris des actions concrètes. Cet engagement, vous le devez aussi au soutien et à l'accompagnement des ministres sectoriels ici présents. Au ministère de la Santé et du Développement Social, au ministère de l'Administration Territoriale pour faciliter le transport de vos stocks, au ministère de la sécurité pour assurer la sécurisation de vos stocks au ministère des Affaires étrangères pour faciliter la mobilisation de vos partenaires, le ministère de transport pour transporter, et le ministère de la réconciliation pour nous faciliter l'accès aux zones difficiles. Monsieur le ministre, s'il vous plaît donc de venir à ce pupitre. pour vous remercier vos partenaires. Monsieur le ministre, commissaire, pour son Je vais vous montrer comment vous avez dit que Monsieur le Président de la Transition, Chef de l'État, Honorable Monsieur le Président du Conseil national de la Transition, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs le Gouverneur de la région de Messieurs Messieurs le Gouverneur des régions de, région de Kaï et de Kouta, Monsieur le Président de l'Assemblée régionale de Lyon, Mesdames et Messieurs les élus de la famille de Lyon, Messieurs l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne au Mali, Excellence, Monsieur le chef de la coopération euh, du Canada au Mali, Excellence, Monsieur le représentant, euh, le, le représentant, le, le représentant résident de la FAO au Mali, Excellence, Monsieur le directeur pays du programme alimentaire mondial au Mali. Messieurs les représentants du binôme PAN de l'Union Européenne pour la sécurité alimentaire nutritionnelle, Mesdames et Messieurs les représentants des missions diplomatiques consulaires des organisations internationales agréées au Mali, Mesdames et Messieurs les représentants des ONG nationales et internationales, autorités religieuses et coutumières du Nourou, Mesdames et Messieurs de la presse et de la communication, chers collaborateurs du la politique nationale de sécurité alimentaire, Excellences, Mesdames et Messieurs, Honorables invités, en vos grâce et parité, tout protocole respectueux. Je veux bien me permettre tout d'abord de rendre un hommage sincère et mériter à son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Chef de l'État, le Colonel Assimi et de le remercier très respectueusement pour l'honneur que vous faites de présider cette année encore la cérémonie de lancement du plan national de réponse à la sécurité alimentaire au titre de l'année 2022. Monsieur le Président de la transition, votre distinguée présence parmi nous aujourd'hui illustre encore une fois votre engagement à toujours agir pour servir pour les êtres de l'ensemble des Maliens et plus singulièrement les plus vulnérables. Je voudrais aussi remercier de fond du cœur les autorités administratives, politiques, religieuses, et les forces de défense et de sécurité et l'ensemble des situations d'argent de l'eau, leur mobilisation et leur euh, hospitalité légendaire dont la, ré la réputation d'apprécier le passé glorieux de l'eau, la capitale du Sahel Mali. Cité médiévale, royale de l'islam sous la conduite de la grande Abria Tijania, Yoro est aussi une ville de lumière qui a donné au Mali des érudits et des hommes humains, à l'image du chef d'élite Mohamed El-Shefou, Khayda, du Puyé, et de l'administration la la chef chef de ainsi qu'un grand nombre de ministres ici présents, dont il mieux éviter de, de donner la liste, Je voudrais ensuite me réjouir de la présence à nos côtés aujourd'hui des diplomates évités, des proches diplomatiques et des partenaires techniques et financiers, venus en grand nombre pour célébrer avec nous cet important événement dédié aux populations maliennes éprouvées. Monsieur le Président de la Transition au listes des L'année dernière, à la même période, c'était à Vokti. Nous voici aujourd'hui, par la Graffe d'Allah, un joueur du Sahel pour la même cérémonie de internationale de défense à nos secrétaires du Manker pour toute l'année 2022, et encore avec votre accompagnement, M. le Président. Nous vous en savons profondément gré et l'éducation de vous aussi. Après un copie du Grand une autre région du Grand marie prendra de l'année prochaine, toujours sous votre haut vice-autorité, M. le Président, Inch'Allah, nous le souhaitons vivant. Nous avons sciemment voulu organiser ce métier d'allié de lancement du PNR de façon tournante entre les différentes régions du pays, afin de donner à cet événement, non seulement toute son importance de régulateur, la problématique de la sécurité alimentaire, mais aussi de trouver également toute sa portée sociale, en suscitant une occasion de rencontres et d'échanges entre les populations locales et les plus hautes autorités du pays, bâti autour de l'engagement des plus hautes autorités du Mali. À combattre et à éradiquer la famine et la malnutrition. Le plan national de réponse constitue le satire même de la politique nationale de sécurité alimentaire. Sa mise en œuvre n'intervient qu'à l'issue d'un long processus, passant ensuite étalé sur une année, débutant par des enquêtes systémiques et rigoureuses de terrain, passant par ensuite par l'amorisation des différentes évaluations. Pour aboutir in ineffilé par la validation du Conseil national de sécurité alimentaire et de l'Union sous la présidence du Premier ministre de, de gouvernement. En Ensemble, le plan national de réponse à la sécurité alimentaire demeure de la des mécanismes d'intervention des mieux appliqués que l'État met en lieu de avec l'appui de ses partenaires pour répondre aux difficultés alimentaires partout où celles-ci sont sur le territoire national. Monsieur le Président, la transition de distinguée des individus. Faut-il les rappeler Sinon, tout au, moins, tout au moins les préciser. Le plan national de réponse à la sécurité alimentaire au plan de 2020, auquel nous souhaitons beaucoup de succès, se tient dans un contexte alimentaire et nutritionnel globalement désatisfaisant à l'échelle de notre pays. En effet, L Évaluation de la situation alimentaire et nutritionnelle depuis de l'année 2022 a identifié 1.141.67 personnes en difficulté alimentaire et pour lesquelles il apparaît un besoin d'assistance en estimé à 64 000 tonnes de céréales, toutes catégories confondues. Par ailleurs, près de 3 millions de personnes ont besoin d'appui dans les domaines de l'agriculture, du maraîchage, de l'élevage, de, de la pêche, de la restauration des actifs productifs et de leurs activités génératrices de revenus afin de renforcer la capacité en moyenne résistance. Présageant l'acuité de la situation, les hautes autorités du pays ont placé la sécurité alimentaire au sommet des priorités de l'État. Dès lors, les efforts louables ont été tôt entrepris à, à différents niveaux afin d'amoindrir les effets de la crise. Les bonnes dispositions des autorités on tente à cet effet des facilités, de synergie d'action entre tous les acteurs. C'est dans cette idée qu'il faut saluer les efforts du gouvernement qui ont permis à ce jour de mobiliser un total positif de 17 milliards 225 millions 613 202 francs CFA, dont 8 milliards 600 millions sous devises de l'État et 8 milliards 625 millions 613 202 francs CFA pour suite de l'élaboration d'un plan Saisonnière souscrite par l'état d'Alien auprès de la méthode africaine de gestion des risques africains, risque, africain risque capacité, ce qui a permis l'acquisition de 34 000 tonnes. C'est également en prévision de la faible disponibilité de produits céréaliers sur les marchés que les plus hautes autorités avaient pris des dispositions pour euh, réglementer l'exportation de production locale déjà en décembre 2021. Dans le même sens, pour limiter l'envolée des prix des produits céréaliers en saison, euh, des, produits, des produits de en raison et leur faible disponibilité sur le marché, le gouvernement a initié une opération spéciale d'achat de 200 000 tonnes, dont 20 000 tonnes de riz locales et 180 000 tonnes de riz importées à travers l'Opam sous la responsabilité conjuguée du ministère de l'économie et des finances, du commerce et de l'industrie, du développement rural, des transports et des infrastructures, ainsi que du commissariat à la sécurité alimentaire. Au regard de son urgence et de son importance pour la disponibilité et l'accessibilité des produits et de première nécessité, cette opération a bénéficié de l'assouplissement exceptionnel des procédures d'acquisition qui est à saluer. Monsieur le Président de la transition, distingués invités, en dépit de toutes les mesures préventives et prises par les pouvoirs publics, un faible niveau d'approvisionnement de des marchés domestiques en céréales de base, sorgho et maïs est toujours ressenti et le prix élevé de ces tarifs les difficilement accessibles aux populations. Doublé de l'enchaînement au plan mondial des prix des tarifs alimentaires, cette situation a fortement perturbé la conclusion des contrats d'achat céréaliers avec pour conséquence immédiate l'arrivée à la baisse des qualités judiciaires et des dans le processus d'exécution de la Avec tous les efforts consentis, le gap de financement du plan national de réponse à couvrir et varié à 30 tonnes de céréales demeure encore énorme et constitue une préoccupation majeure. Fort heureusement, le Mali n'a jamais été seul. Dans, dans la lutte permanente pour la conquête de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le Mali a toujours aussi compté ses, ses partenaires de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le Mali, euh, donc partenaires ici présents pour empêcher, ont toujours apporté leur soutien et qui l'ont encore confirmé cette année. Nous sommes confiants que cet élan de solidarité se poursuivra. C'est donc. le lieu de renouveler. À tous les généreux donateurs, notre profonde gratitude pour leur appui multiforme et les efforts consentis afin de rendre notre dispositif national de sécurité alimentaire performant pour l'accomplissement de son exaltante mission de prévention et de gestion des crises alimentaires. A cet effet, un très grand merci aux partenaires bilatéraux et multilatéraux qui apportent des appuis directs à l'État. Que sont les programmes alimentaires mondiaux, l'Union européenne, l'AEFAO, la Suisse, le Canada, le Royaume de Luxembourg, la Belgique, les États-Unis d'Amérique, la Chine, l'Allemagne, l'Algérie, l'Arabie Saoudite, l'Espagne, la France, l'Italie, le Japon, l'Union africaine et la CENIO. À l'ensemble des ONG, en particulier celles réunies au sein du cluster sécurité alimentaire, notre reconnaissance va aussi aux États et organisations qui sont en train de s'inscrire dans la dynamique de l'appui aux dispositifs de sécurité alimentaire nutritionnelle TSOL, tels que l'Égypte, l'Iran, la Russie, déjà Américains et Monsieur le Président de la Transition, au dépit de la restitution des ressources au titre du plan d'action de réponse de l'année 2021-2022 à la sécurité alimentaire, les efforts de l'État se contreprisent à travers une distribution alimentaire de 34 145 tonnes de céréales durant les trois mois de sujet, à savoir juillet, août et septembre. Et de 6 700 tonnes d'aliments de distribuées gratuitement ou vendues à prix modérés. Pour la région de l'Europe en particulier, ce sont 2452 tonnes de céréales qui seront distribuées à 80 717 personnes. 530 tonnes de détail seront distribués gratuitement aux éléments de la région. Aussi, au titre du renforcement des capacités de résilience à l'insécurité alimentaire, diverses activités d'appui au relèvement sont également retenues au bureau, à savoir la réhabilitation des points d'eau et de clôture pour, pour euh, permettre aux regroupement des femmes et des jeunes de bien produire dans le domaine du maraîchage au profit des quatre communautés de la région. La réhabilitation des quatre points d'eau pour l'argent région de l'OU, la réappropriation de l'Uni pour un beau pasteur Monsieur le Président de la transition, distingués et invités, en termes de perspective et envie de sortir du schéma d'improvisation ou de l'acquisition des céréales, des initiatives sont entreprises de concert avec le ministère de l'économie et des finances pour la reconstruction du stock national de sécurité et du stock d'intervention d'État à l'air du niveau optimum. De respectivement 35 000 tonnes et 25 000 tonnes de céréales, et ce, afin de se prémunir en tout temps d'un stock suffisant pour amorcer, selon tout groupe, de l'ensemble des besoins en réponse. Sur le plan institutionnel, la réforme entreprise dans le secteur de la sécurité alimentaire aboutira très prochainement, nous l'espérons bien, à la mise en place de l'Agence nationale de veille et d'alerte en sécurité alimentaire et nutritionnelle. En effet, la mise en place de cet organe est vitale pour assurer la cohérence, la surveillance et le suivi permanent de la situation alimentaire et de Aussi, l'avènement de cette agence pourrait apporter des solutions aux problèmes récurrents de financement des activités d'évaluation et de veille dans le secteur. De même, le dispositif national de sécurité alimentaire entreprendra également dans les jours à venir des réflexions sur les outils et les modes d'intervention. Afin d'améliorer la performance des réponses dans une vision bien durablement la tendance haussière du nombre de personnes en sécurité à l'interprétation. C'est l'ensemble de ces chantiers. Nous savons que nous pouvons toujours compter sur votre futur et celui du Conseil national de transition. Monsieur le Président, de même que nous n'avons aucun doute, quant à l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers. Monsieur le Président de la Transition, Chef de l'État, par ma voix, l'ensemble du dispositif national de sécurité alimentaire nous est hautement gré du soutien constant accordé aux réponses d'urgence en direction de nos concitoyens en détresse par l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Je peux ici vous assurer de l'engagement de notre dispositif, de rester debout à vos côtés, de tout mettre en œuvre. Pour atteindre l'objectif ultime de souveraineté alimentaire pour les Mali, Je prie alors pour la réussite de la transition et l'émergence d'un Mali nouveau, paisible, uni et prospère. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre provincial à la sécurité alimentaire. Excellences, Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, vous l'aurez compris, on est enthousiaste au commissariat à la sécurité alimentaire et on est confiant. C'est l'occasion pour moi de remercier l'un de nos partenaires stratégiques, le ministre de l'économie et des finances, infatigable, mobilisé aux côtés du commissariat pour la mobilisation des fonds et il est l'acteur principal de ce lancement de ce matin. Monsieur le ministre, Soyez-en remerciés. Le ministre de l'Énergie est là. Vous l'aurez compris, il n'y a pas de coupure de courant a, et Il n'y en a pas eu aujourd'hui. Merci, monsieur le ministre. Excellences, monsieur le président de la Transition, chef de l'État, vous voici donc au clou de cette cérémonie. Les gouverneurs ici présents vont recevoir tout de le suite leur dotation. Et tout de suite, vous donnerez le clap de départ de ces camions qui vont déverser leur contenu dans les communes, les cercles et les régions du Mali, à partir de Nous, nous allons donc commencer cette séquence en appelant le gouverneur de la région de Caille pour recevoir sa dotation en aliments bétail. La région de Caille reçoit cette année 500 tonnes d'aliments bétail, 400 tonnes pour les cercles de Caille, et cent tonnes pour Yélemani. Il recevra son, sa décision de des mains de l'ambassadeur des États-Unis. Ouais. Excellence, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis, pour remettre le stock d'aliments bétail de, de la région de Kaye. Oh là ça, la oui, la le gouvernement de la est en place pour recevoir également son, sa dotation, sa décision d'allocation de vivre. Et, et c'est le ministre de l'économie et des finances qui le remettra. Monsieur le ministre, vous aurez compris notre intérêt pour la mobilisation des 30 000 autres tonnes à mobiliser. Merci. Nous invitons à présent le gouverneur de la région de Kita pour recevoir la décision d'allocation des stocks destinés à la région de Kita. Monsieur le gouverneur recevra. Sa décision des mains de l'honorable président du Conseil national de la transition, le colonel Malik Diaou. Ma mienne, qui est euh, qui gouverneur, binadama. a un gouverneur qui est un gouverneur qui est un gouverneur qui est un gouverneur qui est un gouverneur qui est un gouverneur qui est un à la Terre Merci, Monsieur le Gouverneur. C'est qui qui sera heureux. Nous allons donc à présent inviter le Gouverneur de la région de Nyoro pour recevoir l'allocation de son stock en aliment détail. En aliment détail, j'ai dit, des mains de Madame le Ministre de la Santé et du Développement Social. Madame le Ministre de la Santé est un partenaire stratégique du Commissariat à la Sécurité Alimentaire parce que nous agissons sur les mêmes personnes. Merci, madame le ministre, pour votre présence. Et enfin, le oui. gouverneur de Nuro reste en place pour recevoir la décision d'allocation de 2458 tonnes de riz Colonel le tonnes de riz de meilleure qualité. Malo Bafla, kemenani e. 500 tonnes d'aliments bétail. tonnes de Monsieur le gouverneur, vous êtes chanceux. Merci, Excellence, Monsieur le Président. À présent, nous allons passer au club de départ des camions. 18 camions déjà stationnés qui vont déverser leur contenu dans les 18 communes de Nirod-Israël. Du 17 de Nirod-Israël. Je voudrais donc inviter Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition honorable président du CNT, messieurs les ambassadeurs, excellences, messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les ministres, pour le départ des camions, accompagnés bien sûr des gouverneurs des régions. Ça, après le départ des camions, son excellence, après il y a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 tous les 40 de l'installation. Et vous dire. Et <inaudible> voilà. <inaudible> Let's I don't see a woman, I don't see a woman, I I a I c'est la vie bon! bon! Et Nathalie Lau, pas le la de l'autre côté, la route, la route, la Jaram, la Jaram, la route, la route, la route, la la route, la la route, la route, route, la route, la route, la route, la route, route, la route, la route, la route, la route, et d'un grand, à vous, pour les deux, il y a il y a un de temps, il y a un peu de temps, il de temps, il y a un peu de temps, il de